vous avez une belle barbe que vous voulez entretenir, j'ai une recette de baume facile à faire. Cette recette est spécialement pour vous, messieurs. Enfin, non, non, pas forcément, en fait ça, tout dépend de vos critères esthétiques. Le baume à barbe à la différence d'une huile est plus facile à transporter, à utiliser et à étaler. Alors, pour cette recette, il vous faut un pot vide, de la cire d'abeille de l'huile d'olive, de l'huile d'abricot, l'huile de ricin et de l'huile d'amande douce. En option, vous pouvez ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de romarin, c'est pour l'odeur, et quelques gouttes de vitamine E pour prolonger la conservation de votre baume. Pour cette recette, vous faites fondre au bain-marie la cire d'abeille. Ensuite, vous retirez la casserole du feu, vous ajoutez les huiles et vous mélangez le tout. Et ensuite, vous ajoutez l'huile essentielle si vous avez envie d'en utiliser et la vitamine E. Vous versez le tout dans un pot vide. Lavez bien sûr au préalable et vous laissez refroidir. Si vous avez testé la recette, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je serais ravie d'avoir un retour d'expérience. L'avantage de cette recette, du fait de faire soi-même les choses, c'est que vous saurez exactement ce que vous mettez sur vos poils et sur votre peau. Et en plus, vous ferez des économies. Coût de l'opération, à peu près 6 euros, le pot de 50 g de baume pour la barbe. Si c'est pas génial ça sur ce, je vous laisse, je vais aller faire un concours de macramé, et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans sa salle de bain Salut Oui, c'est vachement efficace en fait, hein je sens hein, ma peau et mon poil beaucoup plus doux. J'espère par contre qu'avec euh, l'huile de ricin, mon Poil va pas pousser.